Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Seigneur, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Church Life, toujours disponible. Toute la gloire te revienne. Encore Beaucoup jour. se demandent ce qui s'est passé. À ce qui paraît, j'ai failli percer. Que mon avenir était déjà tracé. Désormais, je représente celui qui a les mains percées. Avant c'était les soirées tees meufs Avant c'était vendredi dans le zi Aujourd'hui j'évangélise tous mes rêves Afin qu'ils gagnent leur place au paradis Je ne m'arrêterai pas de prêcher Je m'arrêterai pas de gagner vos cœurs. Ma seule motivation c'est l'amour Je passe le salamouille à tous mes rêves Y'a 4 ans de cela dans le bâtiment Jeune renaissance au vivre Yuri vivre pour l'argent Jeune renaissance sentiment Frérot je t'avoue que Il m'arrive parfois de douter La rue une boucle Beaucoup de monde tombe amoureux Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À part qu'on a vite fait fait le tour. Je n'ai jamais perdu mon flow, j'ai juste changé de discours. J'ai vu ce que tu verras si tu tentais à suivre ce chemin étroit. Quand on est mon ne compte pas, quand on est mon ne quitte pas, c'est la fin du monde. Je me réjouis car j'ai reçu le faire-pas. Enfant de Dieu, je le suis. Jamais sans mon Jésus demande à Ziki. J'ai la certitude qu'en moi il vit. Je double mes prières les nuits. L'ennemi veut me mettre dans le puits Mais il est vaincu et sa frère depuis La prière, la puissance La parole, la puissance J'ai donné toute ma vie 10% de mes finances Sa mort, ma naissance Yahweh donne la cadence C'est à lui que je pense Quand ma vie n'a plus de sens C'est possible, c'est possible Je le vis, je le vis Que la Bible, que la Bible Discipline, discipline J'évangélise, je vise le cœur dans le mille, dans le mille, tu changes de vie, Dieu sourit, oh pas l'église, oh pas l'église, si je tombe, je me relève, faut que j'assure, je suis la relève, je m'accroche au CEP, pour la sève, proche d'Erema, Majidev, Faut que tu brilles, faut que je prie Pour ta vie, pour ma vie, pour ma mif mes amis, je suis béni, je suis béni.